Alors merci, ben pour moi c'est à la fois une, une grande joie, un grand honneur d'être ici présent et puis, euh, et puis avec un petit trac quand même parce que euh, je, je suis nouveau parmi vous euh, et puis je n'ai jamais fait cette, cette conférence en fait c'est né d'un échange avec Fleur qui a, il y a quelques semaines maintenant. Euh, où on parlait effectivement des signes faibles, en tout cas je lui parlais de, de, ma, de ma passion, de mon métier, qui est l'intelligence collective. Hein, donc j'ai effectivement, historiquement, je fais partie des fondateurs d'un organisme qui s'appelle le CIRI, C-I-R-I, Collective Intelligence Research Institute et qui justement a pour but de mener de la recherche et du développement sur ce thème. Je vais en parler deux minutes pour, que, pour donner un petit peu de contexte. Et justement, j'étais amené à parler de, de signes faibles comme étant finalement le, le cœur de, de mon activité. Et Fleur m'a proposé ben, « Pourquoi ne viendrais-tu pas en parler euh, lors de notre soirée expert ?» j'ai trouvé. Euh, le Challenge intéressant, mais je dirais que je viens avec ça. M'a amené finalement à réfléchir, vous savez, un peu comme le mille pattes qui marche avec ses pattes. Et on, le jour, on lui demande Mais comment tu fais pour marcher et Là, il commence à se poser des questions. Et donc, ça m'a effectivement amené à réfléchir sur cette posture des, des signaux faibles. Et c'est ça que je vais essayer de partager ce soir. Donc, non pas du tout dans l'idée de, de faire une conférence ficelée avec entrée, plat principal et puis dessert et conclusion, mais plutôt pour être générative, c'est-à-dire nous poser des questions, euh, voir là où, nous, là où ça nous amène, là où ça nous, ça nous réveille. Donc c'est plus dans cette posture-là que je viens euh, ce soir, et surtout pas avec l'idée de faire quelque chose de, de très très euh, ficelé. Euh, je vous parlais d'intelligence collective, juste pour en dire euh, un petit mot. Hein. Donc l'intelligence collective, c'est deux choses. Hein. C'est une propriété du vivant social, c'est-à-dire qu'on en a partout autour de nous, de l'intelligence collective, dès qu'on voit une forêt, une fourmilière, un banc de poissons, une ville, une entreprise, une équipe de sport, etc. Et ou notre salle aussi. On a choisi une certaine configuration, et donc on baigne dans l'intelligence collective. En fait, il s'agit quasiment d'un pléonasme, c'est que dès qu'il y a du vivant il y a de la collaboration et il y a des formes d'intelligence collective. Donc ce n'est pas, pas une méthode, l'intelligence collective, c'est un fait, un fait de la vie, comme la gravité est un fait de la physique. On ne fait pas de l'intelligence collective, mais par contre, il y a différentes formes. Et le SIRI, et la recherche que, que nous menons, eh bien, consiste à bien entendu comprendre ces phénomènes, notamment à une époque particulière qui est la nôtre, avec Internet, et avec ces, justement, ces millions de, de signaux faibles qui sont là, qui laissent préfigurer des choses qui vont arriver, mais on entend absolument, dont on n'entend absolument pas parler euh, au journal de 20h ou dans la presse, ou ni même dans les conversations. Hein. Donc, euh, c'est, je disais, une propriété du vivant social, l'intelligence collective, et bien entendu, c'est devenu récemment une discipline de recherche à part entière, hein, voilà, qui, qui vise à comprendre comment ça fonctionne, tout ça, comment le vivant social fonctionne, et comment ces, ces phénomènes d'émergence fonctionnent, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que lorsqu'on a. X individus ensemble des fourmis euh, ou une équipe de sport euh, ou une entreprise petite ou grande et eh bien on a des phénomènes émergents qui font qu'il y a un collectif qui se manifeste plus ou moins bien euh, ça marche plus ou moins bien c'est pas noir ou blanc l'intelligence collective et quelles sont ces formes qui existent voilà un petit peu mon mon quotidien alors ça m'amène justement je le disais à euh, observer euh, le monde euh, aujourd'hui mais évidemment avec une posture particulière et pour commencer, justement, je voudrais, euh, je voudrais démarrer sur cette citation qui, qui m'inspire énormément, toujours, voilà, qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. » L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Ça nous vient d'Asie, on n'a pas d'auteur particulier, certains disent que c'est Gandhi, en fait non, c'est comme ça, c'est connu. Alors réfléchissons un petit peu à ça, justement. L'arbre qui tombe, qu'est-ce que ça pourrait être, en termes de signaux ce qu'on appelle un signal fort. Ça fait du bruit, ça crée une rupture de continuité. On entend tout d'un coup un, un bruit dans le silence de la, de la forêt. Et qu'est-ce qui va se passer eh bien On va tourner la tête, on va prêter notre attention. Tout sautant qu'on est ici, dans cette pièce, si tout d'un coup un, un carreau se, se cassait, 100% d'entre nous tournerait la tête pour voir quest ce qui s'est qu passé. Nous aurions un signal fort. Alors, quand on regarde justement le vivant, la, la vie, comment elle s'est développée, y compris chez les, les, les êtres primitifs, les êtres qui ont commencé à s'énerver, à capter un petit peu le, leur environnement, on voit que les premiers appareils de perception sont faits justement pour détecter les signaux forts. Pourquoi La survie, voilà, hein, c'est-à-dire un danger. Dès qu'il y a un, un signal fort, en général, pas systématiquement, mais ça préfigure, ça peut annoncer un danger, un prédateur qui arrive. En tout cas, une rupture de continuité peut présager un danger. Et justement, on est câblé pour ça, nous en tant qu'humains, comme, comme tout le vivant, mais particulièrement câblé, c'est-à-dire nous sommes euh, des détecteurs de signaux forts. Et si on regarde justement euh, la presse ou les médias, de quoi nous parle-t-il Il hein Ils nous parle de signaux forts, tout le temps. Donc les accidents, les catastrophes, euh, les guerres, les, les braquages, enfin, etc. Mais tout ce qui en tout cas représente une rupture de continuité. Pas forcément les mauvaises nouvelles, mais en tout cas ce qui relève du signal fort. Si on prolonge un petit peu aussi euh, là-dedans, si on, on rentre chez nous et puis on, on raconte à notre conjoint, notre conjointe, euh, la journée qu'on a passée, ou bien on raconte nos vacances, enfin, on a un récit, et bien on s'aperçoit que le narratif de notre histoire, on va aussi le structurer autour des signaux forts. C'est-à-dire nos structures narratives, notre langage, s'articulent autour d'un séquencement de signaux forts. Il s'est passé telle chose, et puis telle chose, et un tel a dit telle chose, et telle personne a réagi comme ça, et il y a eu tel événement, et ainsi de suite. Donc il y a un séquencement de forts dans tout narratif que nous avons. Et si on nous demande, ok, mais entre cet événement et cet événement, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on répond Rien. Est-ce que c'est vrai Est-ce que factuellement, il ne s'est rien passé mais Non, hein, l'univers a continué à fonctionner, des milliards de milliards de milliards, un nombre infini d'interactions, de phénomènes ont continué de se, de se produire. Pour autant, nous ne les percevons pas. Alors, maintenant, je reviens à notre forêt. Si je veux voir la forêt qui pousse, qu'est-ce que je dois faire bien Déjà, je dois changer de posture. C'est-à-dire que je dois déjà aller dans cette forêt et sortir de tout ce qui est de mon agitation et aller m'installer dans cette forêt et me mettre en état de perception, d'ouverture. Me laisser pénétrer, vraiment littéralement, par toutes ces choses qui vont euh, nourrir mes sens. Et peut-être pas forcément d'ailleurs simplement mes sens biologiques, mais aussi euh, des aspects subjectifs, une intuition. Et donc je vais observer, je vais me laisser donc pénétrer par tout ça, je vais voir des, des oiseaux qui nichent ici, une mousse qui pousse là, des champignons, enfin tout, tout ce vivant de la forêt. Et au bout d'un moment, une réalité va se, se révéler à moi. Waouh Il y a une forêt qui pousse. Il y a une réalité beaucoup plus vaste que celle que je percevais avant. Beaucoup plus vaste, une forêt qui pousse. Alors oui, il y a toujours des arbres qui tombent, il y a toujours des signaux forts. Mais il y a quelque chose d'infiniment plus vaste que ça, qui est cette forêt qui pousse. Et donc là, on voit que ça touche évidemment à ma posture. C'est que si je ne me suis pas arrêté pour me mettre dans cet état de perception, je n'ai pratiquement aucune chance de voir une forêt qui pousse. Je vais passer ma vie à circuler dans cette forêt et à positionner, à avoir des postures par rapport à, c'est-à-dire des postures réactives, par rapport à des phénomènes de discontinuité de signaux forts donc première chose voilà que je voulais partager en introduction c'est que ce qu'on appelle signal fort signal faible se joue peut-être beaucoup plus dans nos postures hein, notre posture d'être de savoir dans quel état perceptif nous nous autorisons à être dans notre vie et surtout quand on, on est engagé dans, dans la vie euh, du travail du monde du travail où on est essentiellement et ça on le voit en intelligence collective, dans des modes réactifs. On a tout un ensemble d'outils d'analyse qui nous permettent de voir à quel point la plupart des organisations d'aujourd'hui, y compris les personnes dans les organisations, conduisent leur vie prof, professionnelle et souvent euh, privée dans des modes réactifs. C'est-à-dire, je réponds, je réagis à un ensemble de signaux faibles, de, de signaux forts, pardon, dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Donc voilà, hein, je... Je nous invite déjà à euh, explorer quelles sont nos postures intérieures parce qu'elles sont absolument déterminantes dans notre perception du monde. Et évidemment, pour une, pour une personne qui se met à voir la forêt qui pousse, c'est une toute autre réalité. Et ma réalité de chercheur aujourd'hui, de quelqu'un qui explore, je vois un monde qui pousse, je vois une humanité qui pousse, en dépit de toutes les catastrophes annoncées, Bien sûr qu'il peut y avoir des catastrophes, je ne suis pas devin, il peut y avoir des catastrophes, je ne hein, sais pas où l'humanité va aller, mais pour autant, dans mon cheminement de chercheur et dans le fait de m'être posé, après avoir eu une vie aussi très agitée euh, dans le monde du travail aussi classique, eh bien pour m'être posé et pour prendre le temps de me laisser infuser par ces signaux faibles du monde, eh bien je vois une humanité qui pousse. Il y a quelque chose d'autre qui est en train d'arriver. Alors, je vous propose donc de faire justement euh, un petit tour ensemble, déjà de partager là vraiment de manière euh, euh, tout à fait aléatoire une petite liste de signaux faibles que moi je vois, dans mon, de mon point de vue, euh, dans mon métier, dans la passion qui est la mienne. C'est une liste bien entendu loin d'être exhaustive parce que cette liste des signaux faibles, il ben, y, y en a des millions de signaux faibles, hein. mais juste à titre d'exemple et puis après euh, de nous questionner. C'est-à-dire on va, on va, va peut-être revenir un petit peu sur cette question de notre posture intérieure. Juste, je me faisais cette, cette réflexion pas plus tard qu'hier. Je, je voyais aussi, dans, parce que je m'intéresse beaucoup aux mathématiques, et je voyais aussi que même dans la structure des nombres, hein, on, on a l'habitude de repérer les, les entiers naturels, hein, 1, 2, 3, 4, etc., donc qui sont quelque part des signaux forts à notre esprit, et pourtant... La nature même aussi des nombres est constituée de ce qu'on appelle les nombres réels et l'essentiel de ces nombres réels sont aussi parfaitement invisibles à notre perception, c'est-à-dire c'est constitué d'une infinité, d'une infinité, d'une infinité, de nombres complètement invisibles, c'est-à-dire infinis, sans une structure particulière. Donc là aussi on voit qu'il y, y a quelque chose qui procède de la nature du monde et comment on joue notre rapport à cette nature, y compris dans les mathématiques. Alors maintenant j'en viens à maintenant, c'est-à-dire si euh, je vais partager quelques exemples de mes postures aujourd'hui d'observateurs et qu -ce que, quels sont certains signaux faibles que je, que je vois, euh, à commencer par euh, euh, bon, internet, internet que je ne mets pas dans la catégorie des signaux faibles, mais par contre, euh, ça l'a été. Je peux vous dire que il y a 15 ans, quand euh, enfin, un petit peu plus, maintenant 17 ans, euh, en 95, quand on lançait. Euh, AOL en France, c'était une start-up venue des US je peux vous dire que quand je faisais des conférences comme ça et que je parlais d'un qu monde qui allait être connecté avec des réseaux sociaux etc, ça relevait plus du signal faible qu'autre chose mais par contre, ce, que je veux, ce sur quoi je veux insister là maintenant c'est que même si on voit tous internet et je crois que ça infuse nos vies comme ça arrive finalement relativement progressivement très rapidement à l'échelle de l'évolution mais à l'échelle d'un être humain une petite chose, un peu plus chaque mois, on ne réalise pas forcément qu'il y a eu un ensemble de signaux faibles et que quelque chose de fondamental a pu changer. Je m'explique. On peut faire chacun l'exercice quand on rentre chez soi. Vous pouvez aujourd'hui, demain, quand vous voulez, rentrer chez vous et puis aller sur Twitter ou sur même sur un, un moteur de recherche et simplement posez-vous une question essentielle dans votre vie. Formulez cette question par mots-clés ou formulez-la dans vos réseaux sociaux et puis vous voyez ce qui se passe. Et évidemment il va y avoir des réponses, il va y avoir du répondant sa vie de l'autre côté. Et là on s'aperçoit que tout d'un coup, des gens se mettent à se connecter, non plus parce qu'ils se cognent l'un dans l'autre parce qu'ils habitent dans le même village, comme c'était le cas avant, il n'y a pas si longtemps encore, non plus parce qu'ils sont dans la même corporation ou la même entreprise, ça c'est plus récent, mais sur le sens. C'est-à-dire que notre espèce, aujourd'hui, a fait un saut, elle est en train en tout cas de faire un saut quantique, vraiment un, un saut considérable d'évolution devant nous, c'est que deux personnes ou x personnes peuvent se connecter immédiatement sur le sens. On peut poser une question, on peut manifester euh, des opinions, des choses comme ça, sur, sur Facebook, sur, euh, sur Twitter ou dans des tas d'autres réseaux sociaux, et tout d'un coup, des connexions vont se faire. Donc c'est des connexions qui se constituent sur l'intersubjectivité des personnes pour les choses les plus basiques et les plus bêtes, mais aussi pour les choses les plus avancées. Et là, ça nous donne une toute autre perspective, déjà, sur l'évolution de notre espèce, c'est que voici maintenant, sur Terre, une espèce constituée d'êtres dont le tissu social peut se relier à partir d'intersubjectivité. C'est comme ça qu'on se trouve, pour le meilleur et pour le pire. Et voyez donc... Si on prend quelque chose finalement de très quotidien pour, pour beaucoup de gens, on n'a pas forcément acquis la perspective ou la profondeur de ce que certaines habitudes ont déjà pu euh, engager. Donc voilà, je parle d'Internet, premier exemple de, de signal faible, ça peut se, se situer de manière tout à fait triviale dans ce qu'on fait au quotidien, et pour autant on n'a pas pris la perspective ou la profondeur de l'impact qu'il y a et que peut-être il y a plus qu'une évolution de civilisation qui se fait devant nous, mais une, une évolution d'espèces, et là je pourrais continuer des heures, mais là on rentre dans la question de l'intelligence collective et des nouvelles formes de, du tissu social qui est en train d'émerger sur, sur Terre, mais c'était un premier exemple. Autre exemple, bon en fait, ça, ça complète un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire les médias sociaux, hein, donc toute cette trame sociale qui se, qui se constitue, mais je voulais surtout aller ici, des choses qu'on commence à peine à voir, si là aussi on prend le temps de s'arrêter, c'est que dans le monde d'avant, dans tout collectif, en particulier une entreprise, il y a ce qu'on appelle des descriptions de postes, avec des structures particulières, ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, dans le jargon de l'intelligence collective. Et là, on voit qu'il y a tout un ensemble de nouveaux écosystèmes qui arrivent, c'est-à-dire des rôles, des fonctions sociales différentes qui émergent au travers des réseaux. De tout ce, ce monde, cette humanité qui commence à se structurer autour des réseaux. Je ne vais pas trop commenter ici parce que ce n'est pas le but de la soirée, mais là, simplement, deuxième exemple, donc, c'est regardons aussi toute une nouvelle sociologie, tout un ensemble d'organisations, de rôles qui sont en train d'être pris. Par exemple, dans ces, dans ces écosystèmes sociaux, il y a des gens qui vont avoir des rôles de facilitateurs, c'est-à-dire ils vont connecter les gens, ils vont, ils vont aider les choses à se faire. Il y a des gens qui vont être des « pathfinders », c'est-à-dire des explorateurs, hein, donc qui ouvrent des, des nouvelles voies. Vous avez des gens qui euh, amènent des analyses ou des gens, des gens qui sont des, des, arch, des archivistes, c'est-à-dire qui créent ou constituent une mémoire collective, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là aussi, est-ce qu'on le voit au quotidien Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle au journal de 20 heures, encore une fois hein Eh bien, évidemment non. Et pourtant, on a des phénomènes considérables qui se déroulent devant nos yeux. Il y a toute une nouvelle sociologie, toute une nouvelle organisation hein, du tissu humain qui est en train de se, de se mettre en place. Voilà, je continue un petit peu sur la liste d'exemples. Est-ce que vous avez entendu parler, euh, autre exemple de signal faible, euh, qui en est un petit peu moins maintenant, mais euh, le the Global Village Construction Set c'est-à-dire des gens qui se sont posé la question, voilà, quelle que soit une ville sur terre ou un collectif, un village, une ville, un bourg, peu importe, hein, un réseau de personnes qui construisent euh, ensemble, ils ont tous, absolument tous besoin d'un certain nombre d'outils de base. Tous vont avoir besoin de creuser, tous vont avoir besoin de déplacer des, des charges lourdes, tous vont avoir besoin de créer de l'énergie, d'avoir des éoliennes ou des choses comme ça. Tous vont avoir besoin de faire des briques ou de, ou, ou de quoi construire des, des murs et ainsi de suite. et bien, ces gens-là se sont dit, OK, ces outils-là, est-ce euh, qu'on pourrait les construire à partir de choses qu'on peut aller acheter au supermarché du coin Et est-ce qu'on ne peut pas les faire open source Et ils ont relevé le défi et ils l'ont réussi. Et donc, aujourd'hui, pour qui veut changer de posture, il est parfaitement possible de, de créer, de construire soi-même ce type d'outils de, pour des prix qui sont 10, 20, 30 fois moindres par rapport euh, au marché classique, et c'est en pleine expansion. Donc voilà un exemple aussi de signal faible qui nous questionne, tiens, open source, c'est-à-dire les plans, la connaissance appartient à tout le monde, c'est évolutif, hein. et puis, ça rentre et ça commence à, rentrer dans, à pénétrer tout ce qui est le, le tissu qu'on pensait industriel avant et réservé euh, au marché classique. Est-ce que c'est important maintenant Est-ce que c'est majoritaire Bien sûr que non, on est encore dans les signaux faibles. Pour autant, il y a quelque chose qui s'amorce et qui doit commencer à, là aussi, détecter notre, euh, activer notre attention. Autre exemple. Là, je vais vous poser une question devinette. À 1,50€, c'était à 10 francs avant. Quel, quel est le point commun entre ces trois objets Est-ce qu'il y a des, des idées dans la salle L'énergie. L'énergie. Mmh. Pardon La récupération. La récupération. Non. Ça pourrait, hein, mais... Tous les trois ont été fabriqués par l'homme. Ils ont été fabriqués par l'homme, c'est vrai. Mais il y a quelque chose... Ça a été de la nature. Oui. Mais il y a un point plus particulier encore. Répondre à un besoin, besoin. peut-être pas tout à fait. <rire> c'est débat, quoi qu'on ne sait pas. Euh, D'autres idées imprimante 3D. Ah, qui c'est qui l'a dit ouais. Cagnier. Voilà. Ces trois objets ont été faits au moyen d'une imprimante 3D. Alors, signal faible encore imprimante 3D, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, ce sont des imprimantes qui, par différentes, il y a différentes technologies qui, euh, qui existent, hein, par exemple, qui vont passer à chaque fois des très fines pellicules, hein, comme le fait une, euh, finalement une imprimante classique, mais qui vont construire des objets en trois dimensions, par de multiples passages, en déposant à chaque fois une petite couche supplémentaire au bon endroit. Ou il y a des imprimantes qui se mettent à projeter hein, carrément du matéri des matériaux, ou d'autres qui sont en, en modèle plutôt abrasif, c'est-à-dire qu'ils vont creuser, quoique c'est en train de disparaître. Mais, ce qui est important ici, c'est que ça, qui est un véritable raz-de-marée qui commence aux états unis en réseau, eh bien fait qu'il y a une créativité extraordinaire et qui nous annonce un, un, comment dire, une évolution du monde industriel classique de l'objet de masse, hein, par des grosses industries, vers des objets complètement nomades, c'est-à-dire les plans circulent sur Internet, et ils sont fabriqués localement, alors localement parfois chez soi parce que euh, ça devient de plus en plus accessible ou localement, parce que le magasin, où il y aura des, des, comment dire, des services locaux hein, qui permettront donc d'imprimer des objets en métal, en, en plastique, etc. Ou aussi des nouveaux services qui commencent à apparaître sur Internet, c'est-à-dire vous décidez de la paire de lunettes que vous voulez, euh, vous la concevez vous-même, vous pouvez même choisir dans un, dans un catalogue préfet et même le, la customiser. Et euh, une semaine après, vous recevez la paire de lunettes ou de chaussures, etc., que vous souhaitiez. Et c'est en plein essor. Pardon ils en parlaient notamment dans la conquête spatiale. Oui. Vous voyez sur la Lune, justement, ces systèmes-là, ils utilisaient les matériaux pour imprimer une station, euh, directement station lunaire. Absolument. En fait, c'est... Voilà, c'est en plein essor, C'est pas simplement effectivement des gens qui bidouillent chez eux. Il faut savoir qu'une boîte comme EADS, par exemple, avec du, du titanium, donc, qui sont les matériaux euh, qui servent essentiellement pour les, pour les avions, on commence à faire des imprimantes en 3D qui projettent du, titian, du titanium et qui permettent de plus en plus donc, de faire des matériaux extrêmement, à la fois extrêmement robustes et extrêmement complexes. Hein. Imaginez quand euh, on peut se projeter sur le, le futur, quand euh, ce type d'appareil par exemple, projettera aussi des microparticules ou qui peuvent être éventuellement des nanotechnologies aussi. Vous voyez les assemblages qu'on peut faire. Mais ceci pour dire, donc, voilà un autre exemple de signal faible qui nous montre là aussi une déportation de ce qui était avant l'intelligence collective pyramidale avec les mécanismes industriels classiques tels qu'on les connaît, production en masse, etc., vers des modèles beaucoup plus distribués. Alors, ça peut nous sembler complètement aberrant aujourd'hui, mais... Revenons en arrière quand on disait la même chose pour l'imprimerie. Ça semblait tout à fait aberrant que chacun puisse imprimer des choses, etc., que ce soit distribué partout. Aujourd'hui, tout le monde a une imprimante pour moins de 100 euros. Hein oui Oui, en fait, c'est Chris Anderson qui a ouvrage de Nakers, ses impôts, et le fait que déportation dans le cas, soit la Mm-hmm. Il y a Kranzberg qui disait « la technologie n'est ni positive, ni négative, ni neutre ». Effectivement, de toute façon, à chaque fois, ça va nous amener vers une, une pléthore de, de, de questions qui sont sans réponse. On l'avait déjà il y a 15 ans aussi pour l'arrivée d'Internet. Il faut savoir qu'il y a eu des tentatives de vote parlementaire pour interdire en France Internet. On l'oublie, ça date de 1997. C'est à 15 ans seulement. Donc oui, je veux dire, je n'ai pas, pas de réponse par rapport à ça, mais voilà, c'est intéressant effectivement de dérouler à ces, ces, ces questions, qu -ce que, quelles sont les conséquences. Autre, autre exemple aussi, là je continue notre petit tour euh, là-dessus. Qu Est-ce que, est que vous savez ce que c'est On ne voit pas très bien, là l'image est un petit, peu, un petit peu assombrie. Alors on voit un village. Euh... Alors qu'est-ce que ça pourrait être là Question encore à 1,50€. Pardon oui, c'est virtuel, ça c'est clair, mais... Le jeu Minecraft. Voilà, bingo, gagné. Le jeu Minecraft. Mon petit garçon de 11 ans joue et passe des heures en réseau avec ses petits amis et il bâtit des cités entières. Euh, magnifique, hein. c'est là aussi toute une culture Internet hein, qui touche les, les 8-15 ans et des plus grands aussi, bien sûr, parce qu'il y a toute une ingénierie qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que ça préfigure Ça préfigure ce terme que vous, dont vous entendrez certainement de plus en plus parler, si ce n'est pas déjà fait, le terme de gamification, ludification. Hein. Gamification, c'est-à-dire comment le jeu est en train d'entrer en fait, comme mode collaboratif et façon de résoudre ensemble des problèmes tout en s'amusant. Alors là aussi je vous invite si vous voulez aller sur, euh, sur internet, vous faites ce, ce mot-clé gamification ou ludification et vous avez aussi une pléthore hein, maintenant de, de conférences euh, et d'explorations sur, euh, sur cette évolution. Encore une fois, est-ce qu'on en parle au journal de 20 heures Pas beaucoup. Mais surtout voilà, c'est de raisonner hein, sur ces choses qu'on peut, qu peut voir aujourd'hui. Pour l'instant ce sont des, essentiellement des enfants qui jouent ensemble mais ils sont en train de s'éduquer sur ce qui va être la gouvernance de demain. Et je vois déjà, euh, mon petit garçon de 11 ans, le niveau de maturité que lui et d'autres ont sur leur prise de décision et comment ensemble ils résolvent des, des problèmes par le principe du jeu et par des mécanismes collaboratifs en ligne. Allez, on continue un petit peu. Alors ça, c'est euh, ça commence aux états unis avec n'importe quel euh, smartphone. Hein. Je peux scanner un code barre d'un produit dans un supermarché et j'ai immédiatement une note... Global que je peux décomposer en une note euh, euh, santé, environnement et euh, social, hein, et qui elle-même est fractionnée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment c'est fait, mais ce qu'il est intéressant de, de noter, c'est là aussi un mouvement de fond. Sur le fait qu'on n'est plus maintenant à simplement acheter un produit dans un rapport qualité-prix, mais que les produits et les services se mettent à avoir une multidimensionnalité et que toute personne qui veut s'informer et qui veut commencer à être connectée au monde et responsable, eh bien, maintenant se met à avoir accès à un très grand nombre d'informations. Et ça nous annonce ce qu'on appelle les marchés conscients c'est-à-dire donc des gens qui, qui vont être capables de déterminer leur achat en fonction de données à la fois objectives et puis aussi de données subjectives, c'est-à-dire que pense ma tribu sur ce produit, comment, comment mes amis se, se situent par rapport à ça. Alors C'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, elles ont déjà maintenant, c'est en pleine explosion, c'est encore un signal faible pour la plupart, mais ça a déjà bien avancé. Mais je peux vous dire que euh, bon, j'ai l'habitude dans mon travail de, de rencontrer beaucoup de grands dirigeants, et tout ce dont je vous parle aujourd'hui qui va fondamentalement déterminer le business de demain, je peux vous dire que ces cinq dernières années, pas une seule fois, pas une seule fois j'en ai vu un qui était au courant de tout ce dont je vous parle ce soir, hein, y compris je veux dire, ces derniers mois, je ne parle pas d'il cinq ans, mais c'est pour vous dire à quel point donc, euh, le, le ressenti que j'ai hein, me montre qu'aujourd'hui les, les, les dirigeants en général n'ont pas du tout... Le temps de voir la forêt qui pousse. Alors, autre exemple là, euh, on ne le voit pas bien ici, euh, vous devriez lire Time Banks, les banques du temps. Ça vous dit quelque chose ça Eh bien, il y a une évolution qui se fait aussi dans le domaine de la monnaie, hein, c'est-à-dire les euros, les dollars, etc. Ça, c'est la monnaie conventionnelle, ce qu'on appelle l'argent. Mais. Vous avez des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils ont du temps. Et donc là aussi, ils peuvent eh bien, finalement échanger du temps ensemble. Et c'est en train de devenir une institution euh, aux états unis ce qu'on appelle le time banking. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'en fait, euh, si on se met à observer le, le monde de la monnaie, eh bien on voit euh, émerger une pléthore de ce qu'on appelle des monnaies complémentaires. Pour l'instant, monnaies complémentaires, c'est-à-dire qui complètent le système. C'est-à-dire qu'il y a des façons aujourd'hui de construire les échanges Hein, d'échanger de, de la richesse par d'autres moyens que simplement les euros. Et là aussi, ça nous questionne, hein, parce que si on prolonge un petit peu ça, si on va maintenant aussi sur Internet, on voit aussi que sont en train de pulluler, de, de se déployer des mécanismes de réputation, hein, par exemple les étoiles sur, euh, sur eBay, hein, qui vont donner la réputation de vendeur ou d'acheteur, ou bien en bas, des badges. Euh, ça, c'est les badges d'un service qui s'appelle « Foursquare », et qui est euh, un réseau social aussi, et qui permet euh, pour moi, si je me balade, de partager avec mes amis ou mes réseaux euh, mes expériences, des lieux où je vais. Ça peut être des restaurants, ça peut être des activités sportives, des musées, enfin peu importe, tout ce qui me passionne, je peux partager ça. Et il y a des gens qui vont me suivre, et je peux aussi suivre des gens pour avoir des conseils. Et on con constitue petit à petit une réputation qui arrive avec des badges. Hein. Alors pourquoi je vous parle de ça et quel est le lien avec les monnaies eh bien c'est qu'il y a une évolution aussi qui se fait, c'est que le terme de monnaie qu'on a toujours associé au départ à la notion d'échange de richesse, avec une monnaie j'achète quelque chose. Eh bien le terme de monnaie est en train de prendre une ampleur un petit peu plus grande, même beaucoup plus grande, c'est que oui ça sert, aussi, ça sert à acheter et vendre des choses, mais ça sert aussi à exprimer de la richesse. Et une réputation, c'est une richesse. Vous demandez à quelqu'un qui fait son business sur eBay, quelle est, ma véritable richesse, quelle est votre véritable richesse, est-ce que c'est vos, vos dollars, vos euros où est-ce que c'est votre réputation Je peux vous dire, ils vont tous vous dire, c'est mes étoiles, c'est ma réputation, c'est ce capital-là qui compte. Et ça, ça nous montre aussi, c'est tout un sujet, je fais beaucoup de conférences là-dessus dans le, dans le monde, mais ça préfigure aussi une société de l'après-argent, c'est-à-dire qui nous montre qu'avec cette pléthore déjà de monnaies complémentaires aujourd'hui, qui vont devenir ce qu'on appelle demain des monnaies libres, et tous ces mécanismes qui lient la réputation, les échanges, la visibilité en ligne, qui expriment des tas de formes de eh bien, on voit apparaître, on voit se préfigurer une évolution vers une société post-argent. Alors là, je suis un petit peu abrupt en le disant, un petit peu sûr de moi. Il y a des conférences, si vous voulez, que vous pourrez voir sur, sur Internet. Mais là aussi, je vous invite donc à, à savourer cet exemple, c'est-à-dire de signaux faibles, Finalement, qui en parle des monnaies complémentaires Qui parle de, ces, de, cette, de ce foisonnement de réflexion sur l'après-argent Pourtant, il a bien lieu. C'est un phénomène considérable, mondial. Il y a plein de gens qui pensent, qui, qui réfléchissent là-dessus. Il y a une créativité technologique. On voit que ça va arriver, mais pourtant, les médias classiques n'en parlent pas, ou très, très peu. Il y a le monde, une fois qui a titré, il y a deux ans, bientôt des millions de monnaies. Mais une fois. Oui Oui. Oui. Amazon on sait que ça va être le nouveau Warmark, mmh. le géant planétaire. Parce que Amazon s'est créé avec des marges très faibles, mmh. une occupation du marché terrible, et demain, euh, les cours se sont livrés et comprés par Amazon. Mmh. Le fait que les, euh, les majors d'aujourd'hui, euh, Amazon et Google et les autres, hein, euh, et Facebook, bon, ils, ont, ils ont échoué. Euh, le monde Second Life aussi, ils ont relativement échoué euh, aussi avec les Linden Dollars, tout ça. Mais pour l'instant, ils reproduisent l'ancien paradigme, c'est-à-dire qu'ils essayent de créer d'autres formes d'argent. Là où il va y avoir une évolution, c'est dans le fait que tout un chacun va avoir la possibilité de créer des systèmes monétaires. C'est tout un sujet aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que des majors vont s'emparer, commencent déjà à s'emparer de, de ça. Mais au-delà de ces mouvements, de ces majors qui copie collent un petit peu l'ancien système, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se, de se déployer dans, la, dans le monde aujourd'hui. Voilà. Alors, je continue parce que pour l'instant, ce ne sont que des, des exemples. Encore une fois, c'est juste pour nourrir ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est au-delà des exemples, ça va être d'aller dans notre réflexion sur, nos, sur, sur les postures. Et je vais être conscient du temps aussi. Ces chiffres-là, euh, 35% pour l'Amérique du Nord et puis 17 à 35% pour l'Europe, vous savez de quoi ça parle oh C'est un peu compliqué la question là. Ça nous parle des créatifs culturels. Qui a entendu parler des créatifs culturels Levez la main s'il y en a qui... D'accord, donc pas beaucoup. Les créatifs culturels, en fait, là, c'est une étude... Euh, qui a été faite, je veux dire, à la fin des années 90, par un sociologue très connu qui s'appelle Paul Ray. Qui est un des grands sociologues de notre époque. Et on lui avait demandé de faire une photographie de la société américaine à l'époque, c'est-à-dire une cartographie très très précise des américains, comment ils pensent, comment ils mangent, comment euh, ils font l'amour, comment ils pensent euh, politiquement, quels sont leurs choix religieux, comment ils élèvent leurs enfants, euh, etc, etc, comment ils se déplacent, enfin, tous les aspects, toutes les tranches de vie, donc une, une étude sociologique très complète avec euh, à peu près 150 000 personnes questionnées, hein, donc beaucoup beaucoup de, beaucoup de monde. Et là est ressorti une surprise, c'est que une, tranche de la population, à l'époque à peu près 25%, donc ça fait une douzaine d'années maintenant, d'Américains qui, qui semblaient complètement sortir des normes de ce qu'on pensait être la société américaine, et qu'il a nommé, ce, ce sociologue, les créatifs culturels, « cultural creatives », et qui sont, pour faire très simple, hein, des gens qui euh, déjà euh, souhaitent euh, équilibrer le développement personnel et puis l'action dans le monde, donc ils ne sont plus dans, le, on va dire, une relation assez matérialiste au monde des gens qui ne euh, s'intéressent pas trop à ce que les médias classiques euh, leur vendent, euh, qui ne sont pas dans le consumérisme, qui ont une conscience planétaire, euh, écologique, euh, qui, euh, qui se croient aussi souvent seuls dans leur famille. C'est-à-dire que tout le monde euh, a une vision, a une vie assez classique, et eux, ben, je ne sais pas, ils font du yoga ou du développement personnel, euh, ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils consomment, à comment ils se déplacent, etc. Voilà, c'est créatif culturel. Et il y a eu... Euh, des études qui sont sorties, ça a été, ces études ont été généralisées dans le monde et ça nous montre une chose, c'est là que je veux en venir, c'est que quelque chose qu'on ne voyait pas, une analyse sociologique a permis de voir un mouvement de fond mondial, c'est que partout dans le monde, les créatifs culturels, cette catégorie de population augmente, partout. Elle n'achète plus pareil, elle ne consomme pas pareil, elle a une vision du monde différente, elle voit les choses, il y un, un shift culturel, un changement culturel extrêmement profond. Encore une fois, quand je demande, vous voyez, j'ai demandé qui dans la salle connaît, euh, hein, pas beaucoup de, de monde, et pourtant, c'est un phénomène mondial, mondial. Même si on va dans des pays, je sais pas, comme la, comme la Chine ou d'autres pays qui en ont, ont beaucoup moins, malgré tout, ce nombre est en constante augmentation. Et dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Europe, eh bien, ils commencent à devenir majoritaires. En France, non, ils sont plutôt aux alentours de 24-25 Dans l'Europe du Nord, oui. C'est en train d'évoluer très vite. Et ça veut dire que toute la mécanique institutionnelle et toute la logique économique est en train de changer aussi. Signaux faibles. Alors, là, j'ai montré des choses, on va dire, qui sont présentes. Et maintenant, je voudrais nous questionner sur euh, des choses à venir. C'est-à-dire comment, dans, notre, dans ce qu'on perçoit, on peut euh, se poser des questions sur l'avenir, au niveau des signaux faibles. Et là, je vais prendre deux exemples. C'est pareil, je pourrais prendre plein plein d'exemples. Déjà sur les notions de convergence. Par exemple, si on se questionne, on se pose une question toute simple sur la convergence de trois domaines qui sont complètement séparés aujourd'hui, qui nous semblent avoir aucun, aucune intersection, et qui pourtant vont en avoir de plus en plus, à savoir les nanotechnologies, la génétique et Internet. Je vous laisse, on va dire, turbiner un petit peu là-dessus. Qu -ce que, quelles pourraient être les conséquences de ces trois choses-là, qui sont pour l'instant trois domaines séparés, et qui pourtant vont vers une pleine convergence. Imaginez lorsque les, les nanotechnologies vont devenir une chose très courante, c'est-à-dire faire partie de nos vêtements, faire partie de, on va avoir des sortes de poussières intelligentes, capables de faire des choses aussi étonnantes qu'aller visiter notre corps pour le, le réparer, ou pire, on n'en sait rien. Euh, des objets qui vont avoir aussi des fonctions intelligentes, réactives sur leur euh, composition, leur structure, etc. Et en plus, ils sont communicants. Et en plus, la frontière entre le monde minéral d'aujourd'hui, un ordinateur, c'est minéral, hein, et le monde vivant, génétique, l'ADN, etc., cette frontière va s'estomper très très vite. Dans les laboratoires de recherche aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est déjà largement estompée. C'est-à-dire qu'un ordinateur, enfin ce qu'on qu appelle aujourd'hui un ordinateur, on ne sait pas comment on l'appellera demain, mais on ne sait plus trop si c'est vivant. Il y a du vivant et il y a de l'inerte dedans. Mais la frontière, c'est une sorte de continuum et ça va devenir en plus communicant. Et qu'est-ce qui. Je, dire, je suis convaincu notamment que mon petit garçon, encore une fois, de 11 ans, va, se poser, va lui, dans sa génération, euh, se coltiner la question suivante c'est celle du transhumanisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait finalement un être humain Est-ce que c'est l'espèce finie, finale Ou est-ce que finalement, ben, comme la menthe religieuse ou le chimpanzé, ben, c'est une étape et finalement, cette espèce est en train de générer, à sa façon, sa propre évolution et ses propres mutations, pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais simplement, encore une fois, allons regarder ces signaux dits faibles, c'est-à-dire, pour l'instant, trois secteurs séparés, eux-mêmes sont individuellement importants, Internet, nanotechnologie et génétique, mais un signal faible, c'est d'explorer de, leur convergence et les conséquences que ça va avoir. Et là, on peut se dire, mais c'est de la science-fiction, c'est Star Trek et tout ça, non, non, non. On parle des quelques années qui viennent, là. Je ne parle même pas de, de 30 ou 40 ans, je ne parle pas de, de deux ou trois générations, je parle même de nous, dans cette salle. Hein, S'il si nous est donné de, de vivre relativement normalement, on va, les voir, on va se les poser, ces questions, on va, les, on va les avoir dans nos vies. Autre exemple sur la projection dans l'avenir, dans, dans notre posture par rapport aux signaux faibles, je voudrais tirer à partir de cette photo qui n'a pas l'air... Euh, de parler beaucoup d'avenir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que vous avez envie de commenter en voyant cette, euh, cette photo Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette photo C'est une photo que j'adore, hein, d'un groupe de jazz. Qu'est-ce qu'elle nous dit Diversité. Diversité, ouais. oui. Quoi d'autre Collaboration collective. Collaboration collective. ouais. oui. Mm -hmm. Harmonie, peut-être. Harmonie, bon, certainement. Hein, si on voit d'ailleurs les, les visages, hein, on voit que... Ils sont plongés dedans, il y a quelque chose qui se vit Il y a une collection. Oui. Quand même une femme euh, métisse qui est au centre d'un groupe oui. blanc. Mm -hmm. euh, et une un évolution culturelle et sociétale. Mm -hmm. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, peut-être, on ne sait pas. oui. Paradis perdu, il n'y a plus de groupe dans ça. Oui. <rire> Alors, cette photo, moi, me nourrit toujours, évidemment, dans mon monde d'intelligence collective. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective originelle, c'est-à-dire le petit groupe. Là, chacun voit tout le monde. Évidemment, chaque musicien perçoit ce que font tous les autres. Même la pianiste qui a le dos tourné, c'est très bien ce que le clarinettiste, ou le saxophoniste ou le batteur font, évidemment. Donc, on a une transparence, on a... Euh, une, une collaboration évidemment euh, extrêmement forte. On le voit, on voit bien que chaque acteur est totalement individué dans son, dans son instrument, dans sa pratique. Il a une pratique très précise, très, très pointue aussi. Mais il y a une propriété en plus que je vais euh, faire apparaître ici qu'on appelle en intelligence collective l'holoptisme. Holoptisme, ça vient du grec holos, hein, le tout, et optisme, voir le tout. C'est-à-dire que chaque joueur, chaque musicien, pardon, a une conscience du tout. Une conscience du tout en tant que groupe le groupe de jazz et d'ailleurs chaque joueur a un entraînement particulier pour ça c'est donc c'est on le voit aussi dans une dans une équipe de sport ce qui fait un bon joueur c'est la qualité technique du joueur de, de ballon bien sûr mais c'est aussi sa qualité de c'est à dire de sentir quel est ce, ce collectif d'avoir une formation spéciale d'ailleurs il peut nous arriver de voir des sports d'équipe qu'on connaît pas et nous on voit un grand bazar hein. Je ne connais pas forcément le football américain, par exemple, et moi je vois un tas de mecs casqués qui s'empilent, se, qui hein, alors que quelqu'un d'averti va avoir une très grande finesse dans le, dans le jeu. Donc l'holoptisme, c'est une condition en intelligence collective qui fait que le tout se nourrit à partir des individus, et l'individu est nourri à partir du tout. C'est-à-dire que dans notre photo d'avant, chaque joueur n'a pas besoin d'opérer à partir d'une chaîne de commandement en tant qu'aveugle, il sait quoi faire, en temps réel, et c'est s'actualiser parce qu'il a une conscience du tout. Et le tout change, et le joueur change, et le tout change, etc. Il y a une relation dynamique complexe entre le niveau individuel et le niveau collectif. C'est une propriété très profonde. Alors pourquoi j'en parle C'est que dans cet euh, Internet qui se déploie, et ces réseaux sociaux, et cette, toute cette société civile qui se connecte chaque seconde, et c'est tellement récent, on n'en voit que les, les premiers pas encore aujourd'hui. Mais il y a cette question qui se pose, c'est que si on veut évoluer vers cette intelligence collective, comment est-ce que l'holoptisme à grande échelle devient possible Et là, dans la démarche des signaux faibles, on peut voir émerger une tendance, c'est-à-dire que sans la voir forcément encore très nettement, on sait, on déduit que dans les développements à venir et les évolutions à venir, beaucoup de choses vont, vont évoluer vers l'holoptisme, c'est-à-dire nous donner, un, nous individus, la capacité de voir le tout au-delà des limitations du petit groupe. C'est-à-dire d'être capable de faire des grands groupes, des grands collectifs, de gens reliés, connectés, et chacun a un sens du tout. Et si j'ai le sens du tout, je sais quoi faire. Je peux m'individuer, et je peux décider ce que je vais faire dans ce grand collectif. Alors, je voudrais finir maintenant sur euh, euh, le piège du mental rationnel. Hein, ce qu'on appelle dans notre jargon aussi le mental rationnel, c'est lorsque... Euh, on ne perçoit le monde qu'à partir, on va dire, pour faire très simple, le cerveau gauche, c'est-à-dire ce qui est toujours le logico-déductif. Je vois A, je vois B, donc il y a C. Ce n'est pas faux, attention, je ne veux pas mettre ça à la poubelle, mais est-ce que c'est suffisant C'est-à-dire, est-ce que ça explique le monde Est-ce que, simplement, à partir du logico-déductif, donc construit par le mental rationnel, on voit l'ensemble du monde La réponse est non. Et justement, je voudrais nous donner aussi, euh, deux exemples de pièges courants qu'on peut avoir. Première chose, premier exemple, je... qui a entendu parler de ce qu'on appelle euh, la théorie du signe noir hein voilà, je... Alors ça, c'est un petit peu plus connu dans le, dans le monde de l'entreprise. Hein euh, cette métaphore nous vient de l'idée qu'avant en Europe, on ne voyait que des signes blancs. Et on se posait la question, est-ce que finalement, en ne voyant que des signes blancs, tous les signes du monde sont blancs est-ce qu'il n'y a pas quelque part des signes noirs Et donc ça nous pose la question aussi dans les signaux qu'on reçoit, si on reçoit toujours un signal équivalent, est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous comme ça, y compris ceux qu'on ne connaît pas encore Et on a découvert finalement au bout du compte en Australie qu'il y avait des signes noirs, et donc ça nous a montré effectivement que ce n'est pas parce qu'on a vu une même chose se produire tout le temps que ça va continuer. Dans le monde de l'économie, et en particulier dans le, dans le monde de l'entreprise, ça nous apprend aussi à, cette, à avoir cette vigilance intérieure, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on peut aller chercher au fond de notre ressenti concernant des signaux tellement faibles, mais si on y fait attention, ça peut tout changer je vous donne un exemple, sans donner de nom. Euh, une certaine personnalité dans un certain hôtel à New York, qui vit un certain nombre de choses un petit peu salaces, et, euh, et ça change le destin d'un pays comme la Grèce. Hein voilà un exemple de... Pardon Alors... Effet papillon, oui, ça c'est la, la phénoménologie, mais c'est de savoir aussi, c'est d'apprendre à identifier. Hein, et là là aussi, une notion de ressenti, parce qu'un un signe noir, parce que dans, dans le jargon, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prédire par définition. C'est ce qui fait qu'on l'appelle comme ça. Mais comment est-ce que l'on peut, et là je pose une question, je n'ai pas la réponse, mais comment est-ce que l'on peut, dans nos postures intérieures, hein, sortir de ce piège du mental rationnel qui nous met toujours des modèles prédictifs où on extrapole quelque chose et on exclut complètement le fait que le monde, la nature du monde, est aussi faite de signes, de signes noirs. Hein, C'est-à-dire, donc, de choses, il suffit de, de, de changements d'infimes conditions. Donc, par exemple, un bonhomme qui a euh, une histoire sexuelle dans un hôtel euh, à New York, et hop, ça change euh, le Fonds monétaire international et la Grèce, etc. etc. Exemple parmi tant d'autres. Hein. Ça vaut pour les inventions, pour, etc. Donc, voilà, première chose. Dans la vigilance aussi, je vais vous sortir une découverte extraordinaire qu'on a faite, c'est qu'on a découvert que les crèmes solaires provoquaient de la noyade. Provoquaient des noyades. Est ce que ça vous semble juste ce que je dis là? <rire> eh ouais. Tout le monde sait ça, hein Et non, mais voilà, c'est là où les choses sont trompeuses. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut parfaitement corréler que les gens qui mettent plus de crème solaire se noient plus, pourquoi Eh ben oui, Ils vont plus à la plage, donc ils ont plus de chances de se noyer. Mais on peut vite faire une déduction de causalité. Or, il n'y a pas une causalité, c'est parce qu'on achète une crème solaire qu'on va se noyer. Pour autant, il y a une corrélation des chiffres. Et donc, là aussi, ça nous amène donc au piège, parce que ça, ça nous semble grossier et évident mais euh, des choses euh, dans, dans l'ordre des questions sociales ou politiques, par exemple quand euh, on corrèle je sais pas, des, euh, des, des, des taux de délinquance avec une certain, un certain profil de population, on a vite fait d'établir des liens de causalité, alors qu'il y a simplement une corrélation. Ce n'est pas la même chose, de même qu'il y a une corrélation entre l'achat des crèmes solaires hein, et puis le nombre de noyades, il n'y a pas de causalité. Et vous voyez, ça c'est des pièges de l'esprit aussi extrêmement fort. On a vite fait de tomber dedans et ça nous amène là encore hein, je veux revenir euh, aux signaux faibles c'est nous poser la question de cette posture intérieure hein, on perçoit des choses et que va faire le mental rationnel Qu'est-ce qu'on va déduire Qu'est-ce qui va faire notre cerveau gauche Est-ce qu'il nous rend toujours service Est-ce qu'on ne doit pas aussi laisser cette place à cette intuition, à cette sensitivité au fond de nous Alors, je voudrais finir là-dessus pour boucler un petit peu la, la boucle je disais donc euh, qu'au hein, début, voir la forêt qui pousse touche à une question de, de posture. Et donc, on se pose cette question en chacun de nous. Euh, la première, c'est... Elle touche à un mot grec. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, la doxa, d -O x -A. La doxa, c'est euh, les croyances. C'est-à-dire ce qui fait que on on croit que les choses sont comme ça, simplement parce qu'on a toujours entendu que c'était comme ça. Mais finalement, on n'a jamais vérifié. Et finalement, ce n'est pas vrai. Hein et donc, euh, la doxa, c'est lorsque tout le monde voit le monde d'un certain angle. Hein, euh, on peut prendre des exemples faciles dans le passé. Si, par exemple, j'avais grandi dans une société raciste euh, qui me dit que les personnes de peau noire euh, sont euh, inférieures, moins intelligentes, etc., et que j'ai entendu ça tout, tout le temps, sans être moi-même un, un raciste actif, je vais finir par le croire. Ça va, ça, va, ça va faire partie de ma réalité. Et désactiver ça, euh, et je le vois notamment au niveau de séminaires qui sont faits dans des zones comme ça, dans des zones du monde comme ça, des gens qui veulent désactiver ça au fond de main font des séminaires pour voir à quel point c'est ancré en eux alors qu'ils ne veulent pas être racistes. C'est ça la doxa. La doxa, évidemment, d'aujourd'hui, on ne la voit pas puisqu'on baigne dedans. Hein. C'est tout un ensemble de, de, de croyances. mais. On peut commencer à la voir si là aussi on se met dans cette posture d'observer, de s'arrêter, de, de d'arrêter notre course dans le monde des signaux forts et d'observer le monde, de se laisser pénétrer par ça. Donc première question, que je, à laquelle je, je nous renvoie à chacun, quelle est notre posture dans laquelle on s'arrête pour s'extraire et se laisser pénétrer par des choses qui vont nous révéler la nature présente du monde et peut-être mettre à mal des croyances de maintenant Deuxième question, il y a trois questions en fait, hein, sur lesquelles je veux, je veux finir. La deuxième question, c'est qu'on peut observer des choses, des phénomènes, comme ce que j'ai fait, là. je vous ai parlé des imprimantes 3D par exemple, donc c'est de, de la phénoménologie, mais on peut aussi sentir les signaux faibles au, au travers de l'exploration de notre conscience, c'est-à-dire, qu'est-ce qui, en moi, être humain, mais aussi dans l'empathie que je peux avoir de l'autre, qu'est-ce qui a envie de naître elle veut accoucher de quoi cette humanité Ou la communauté dans laquelle je suis Ou l'entreprise Ou ce collectif, petit ou grand C'est cette posture empathique de sentir qu'est-ce qui veut naître Quel est le rêve d'humanité qui a envie de se réaliser Et là aussi, quand on, on commence à développer... Déjà, on, encore une fois, on s'assoit en soi-même, c'est de la méditation. Mais quand on commence à s'offrir ce type de posture, eh bien, on sent ce qui est en germe au fond de nous-mêmes, non plus dans une phénoménologie extérieure, mais au fond de nous-mêmes, et on peut commencer aussi à anticiper des choses, parce qu'on sent la force qui est là, la force de, de motivation, l'impulsion. Et je peux vous dire, je sens énormément de choses dans mon, dans mon travail, justement, aussi à partir de ça, donc de ces signes faibles qui sont en fait au fond de moi-même, ou dans ma pratique empathique d'autrui. Voilà, donc deuxième question, qu'est-ce qu'il y a dans notre conscience en germe, et qui nous annonce, qui nous préfigure des choses à venir. Et ça n'appartient pas à la phénoménologie extérieure. Et troisième chose, peut-être la plus la plus complexe, et peut-être aussi en même temps la plus simple, dernière question. Je, je voyage beaucoup hein, et j'ai l'occasion de, de voir que quels que soient les milieux dans lesquels je vais, qu'il s'agisse d'un peuple premier euh, au fin fond du Mexique ou d'une d'une entreprise en Corée du Sud ou aux États-Unis ou peu importe. J'ai la chance de voir énormément de milieux, énormément de cultures et de gens très très différents. Là, je reviens d'un mois en Inde, je repars demain au Mexique, etc. Et je, ça me donne le temps de voir qu'il y a véritablement une évolution de conscience. C'est-à-dire euh, d'un monde qui semble évoluer d'un mental rationnel, c'est-à-dire logico-déductif vers une capacité d'embrasser, de comprendre les choses au-delà de simplement ce logico-déductif. C'est-à-dire, alors il y a des mots dans le monde euh, occidental, on va dire l'intelligence émotionnelle, euh, laisser vivre le féminin, l'intuitif, euh, etc. Il y a aussi tout un jargon dans toutes les traditions spirituelles. Hein, on peut parler du supramental, du transrationnel, euh, de l'expérience chamanique ou même dans le langage courant de l'inspiration même hein, dans notre langage le plus basique, sans, si on est réfractaire à ces idées-là, on a même ce terme, l'inspiration. On sent, si on va par exemple voir un groupe de jazz ou euh, un concert, et il y a quelque chose en suspens qui est magique, on va dire, ah, oh, ce musicien-là ou ces danseurs-là, ils étaient inspirés. C'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est transcendant. Hein. Et cette euh, expérience-là, c'est-à-dire de gens qui la manifestent et qui disent « mais ma vie et notre vie va au-delà de simplement ces faits de surface ». L'essentiel est invisible aux yeux. Eh bien, ce n'est pas simplement de l'entendre ce dont je vous parle, mais je vois que c'est en train aussi, de plus en plus, de changer la façon dont le tissu social se constitue, y compris dans les entreprises. Alors, je ne le vois pas en France encore. J'ai l'impression que la France est très réfractaire, mais euh, aux États-Unis, par exemple, beaucoup en Amérique latine aussi, en Asie, en Inde, etc., je vois de plus en plus ces changements de posture, c'est-à-dire on va socialiser l'être, l'intégralité de l'être, c'est-à-dire son intelligence émotionnelle, sa capacité de sentir, d'être inspiré, de voir, de l'empathie, et de construire des organisations à partir de ça. Et ça aussi, pour moi, c'est du signal faible, et pourtant, ça a vraiment une, une conséquence extraordinaire. Voilà, je vous remercie, je voulais donc poser des questions. Hein, j'espère je, avoir fait ça, ouvert, ouvert un champ je ne viens pas avec des réponses euh, toutes faites en tout cas je l'espère et maintenant ben, je propose qu'on passe à la suite en tout cas je vous remercie, votre attention